Bonjour les amis, je vous ai déjà parlé du market profile qui est cet outil que j'utilise depuis à peu près un an maintenant. Qui, euh, donc vous voyez devant, vous avez un graphique en market profile devant vous. C'est très désorientant au départ. Euh, moi la première fois que j'ai vu ça j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça, j'y comprends rien. Euh, vraiment ça m'a même énervé au départ de, de rien comprendre puisque j'avais l'habitude des, des bougies japonaises, hein, on connaît tous les graphiques en bougies japonaises. Et puis quand j'ai vu ça, eh bien il fallait remettre en question tout son savoir, il fallait euh, se remettre à la tâche. Euh, et bon j'ai fait l'effort, j'ai fait l'effort puisque j'avais appris que euh, cet outil qui a été créé donc, euh, il y a quelques années par euh, Peter Stedelmaier, euh, était utilisé maintenant par euh, un grand nombre de traders professionnels à Londres. Donc je me dis si ces traders professionnels utilisent ça, ça vaut peut-être la peine de faire l'effort de comprendre et euh, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant je peux vous dire que je ne peux plus me passer de cet outil, voilà. Alors euh, donc le market profile, Donc vous avez chaque, chaque journée, chaque profil donc représente une journée ici et chaque lettre donc on démarre ici avec la lettre A puis la lettre B, représente 30 minutes. Alors pourquoi 30 minutes Eh bien parce que Peter Stedelmeier s'est rendu compte que c'était l'unité de temps qui, était, euh, qui fonctionnait le mieux avec l'outil qu'il avait créé. Donc euh, on utilise essentiellement le 30 minutes pour euh, afficher les graphiques euh, du market profile. Donc on peut faire un, un split de ce profil et on voit donc toutes les 30 minutes ce qui se passe. Donc la lettre A, la lettre B, la lettre C, la lettre D. Donc toutes les 30 minutes ça change, ça change de lettre, vous voyez. Et donc au fur et à mesure de la journée, donc on voit les lettres changer et un profil qui se dessine, qui a souvent donc cette forme triangulaire ou comme un ventre, certains disent que c'est un ventre et donc ça nous aide d'une manière assez incroyable à prévoir ce qui va se passer dans les, les heures qui suivent dans, tout au long de la journée. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez fantastique mais c'est le 30 minutes donc qu'on va privilégier et il est intéressant à ce moment-là de voir également euh, sur un graphique au niveau des bougies, faire la correspondance donc au niveau des bougies, les bougies qu'on a l'habitude d'utiliser et comprendre à ce moment-là comment ça se passe euh, avec cet outil du market profile. Ici on voit très bien, on est passé de cette journée-là à celle-ci et on voit en ouverture du marché. Donc le marché a cassé ces niveaux-là et est allé travailler toute la journée dans cette zone-là. Donc, pour comprendre le market profile et eh bien euh, il m'a fallu un certain temps mais j'ai synthétisé tout ce que j'ai compris et appris dans ma formation market profile que vous pouvez acquérir. Donc vous avez un lien en dessous de, de cette vidéo, vous pouvez aller sur mon site euh, se former au trading et vous trouverez donc euh, les vidéos que j'ai créées pour vous aider à utiliser cet outil qui est vraiment un outil que j'estime moi aujourd'hui totalement indispensable pour une personne qui veut avoir de bons résultats en trading. Donc, si vous avez déjà de bons résultats, et eh bien ça va encore améliorer vos résultats. Si vous avez des mauvais résultats, et eh bien vous allez avoir des bons résultats avec ça. Et si vous avez déjà des petits résultats positifs, et eh bien vous allez exploser vos euh, résultats. Donc, euh, c'est un outil que, dont vous ne pourrez plus vous passer comme moi. Alors donc euh, ici on est sur, euh, sur les futurs donc vous pouvez très bien avoir euh, donc un compte en future. Euh, vous payez une petite cotation pour avoir une petite... Euh, un petit montant mensuel, moi je paye euh, 23, 23 dollars donc pour avoir les signaux. Alors vous pouvez trader en futur si vous voulez directement sur cette plateforme-là ou bien sur la plateforme euh, que vous voulez et même si vous tradez en CFD eh bien euh, les CFD vont suivre les mouvements des futurs et vous aurez donc euh, tout à fait l'occasion de, de trader en CFD euh, en utilisant cet outil-là. Donc en voyant les signaux, en, en comprenant ce que va faire le marché euh, tout au long de la journée et à avoir de bons résultats en CFD avec, euh, avec cet outil-là comme référence. Parce que vous aurez simplement une différence de cotation ici, ce ne sera pas exactement les mêmes niveaux mais ça n'a aucune importance puisque le marché s'il monte et eh bien il va monter en CFD aussi. Donc c'est vraiment un outil que je vous recommande vraiment, moi ça a changé totalement ma vision du trading vous savez je traite quand même depuis quelques années, mais cet outil-là ça a vraiment été euh, vraiment une révélation. C'est déroutant au début mais ça vaut vraiment la peine de, de l'apprendre, de passer euh, quelques semaines à, à l'apprivoiser et après ça eh bien vraiment c'est votre ami et ça le sera pour, pour toujours je pense jusqu'à ce qu'on trouve un, un meilleur outil encore mais euh, c'est ça dépasse tous les indicateurs que vous pouvez imaginer. Donc euh, vous savez que depuis des années moi j'ai étudié le trading, j'apprends, j'ai suivi beaucoup de formations, euh, j'ai testé beaucoup de méthodes, beaucoup d'indicateurs et là je, dis, je dois dire que celui-ci le market profile c'est supérieur à tout ce que j'ai connu jusqu'ici. Donc je vous le recommande vivement. Donc il y a peu euh, encore de formation sur ce domaine. Euh, il n'y a qu'un livre en français euh, à ma connaissance sur le market profile. Euh, mais ça vaut vraiment la peine de, de vous y mettre, de faire l'effort, euh, de, de vous former à ça, parce que vous aurez des résultats réellement meilleurs que ce que vous avez jusqu'ici. Voilà j'espère que vous appréciez cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez trouver déjà d'autres informations sur le market, market profile sur ma chaîne et euh, vous pouvez bien sûr acquérir aujourd'hui cette formation euh, qui a un prix tout à fait abordable et qui vous rapportera beaucoup beaucoup de sous très rapidement si vous maîtrisez, si vous apprenez à maîtriser le market profile. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.